Comment travailler la voix mixte Enfin, Antoine, une vidéo sur la voix mixte. Oui, je sais, vous êtes nombreux et nombreuses à me l'avoir demandé sur Instagram, sur en commentaire, sur cette chaîne YouTube. Et donc, je vous fais une vidéo sur la voix mixte. Alors, j'en avais déjà fait quelques-unes, mais c'est vrai que comme il y a plus de 600 vidéos maintenant sur cette chaîne YouTube, euh, je comprends bien que tu ne l'es pas forcément trouvée. Donc, je te refais une petite mise à jour par rapport à ça. La voix mixte, on va voir, c'est quelque chose qui se passe dans les aigus, d'accord euh, dans les notes graves, on ne peut pas parler de voix mixte. Je vais t'expliquer à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui se passe et on va faire deux exercices ensemble pour t'aider à trouver cette voix mixte. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour bien chanter et s'éclater au quotidien avec leur passion. Alors cette voix mixte, qu'est-ce que c'est Peut-être que tu connais toi aujourd'hui la voix de tête. Da, da, da, da, ça, c'est ma voix de tête. Putain, je suis un dogue. Da, da, da, da, Ça, c'est ma voix de tête. Tu connais cette voix de tête. Peut-être que tu connais aussi la voix de poitrine. Ba, ba, ba, ba, ça, c'est la voix de poitrine. Elle est plus forte, elle est... Il, y a plus de... il y a plus de volume. Et aujourd'hui, peut-être que toi, c'est soit euh... da, da, da, da, da, ou bien da, da, da, da, da. tu connais ces deux voix-là. Et quand tu fais des sirènes, des fois, hop, tu passes de l'une à l'autre et ça fait un petit trou dans ta voix. Si je fais, a, tu vois là, il y a eu ce trou de passage de ma voix de poitrine à ma voix de tête. Ben, la voix de mixte, c'est une voix qui est entre les deux. C'est le troisième monde. Donc ici, la voix de tête. Da, da, da, da. Ma voix de poitrine. Da, da, da, da. Ma voix mixte. Na, na, na, na. Ça, c'est la voix mixte. Ça sonne différemment. C'est pas aussi fort que da, da, da, da, la voix appelée, c'est n'est pas aussi léger que la voix de tête. Da, da, da, da, da. C'est entre les deux. Et d'ailleurs, si j'utilise ma voix mixte dans une sirène, ah, là, je suis arrivé en voix de tête, j'étais bien parti en voix de poitrine. Ah, et entre les deux, pour faire la jonction, éviter euh, le petit saut, j'ai utilisé ma voix mixte. Bon, mais ça, on verra peut-être ça dans une autre vidéo, euh, comment on peut faire des sirènes comme ça sans trou dans sa voix. Ce qui est sûr, c'est que la voix mixte est très intéressante parce que ça nous donne une couleur de son différente. Il y a beaucoup d'artistes euh, américains qui utilisent ça. Ariana Grande, par exemple, utilise pas mal ça. Stevie Wonder utilise ça. Il y a énormément hein, de chanteuses et de chanteurs qui utilisent ça. Et euh, bah, c'est vrai que voilà, ce n'est pas une voix de tête, ce n'est pas... Ce sont aussi cristallins qu'une voix de tête et puis ce n'est pas aussi puissant qu'une voix de poitrine. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette voix mixte. Alors, cette voix mixte, elle va nous demander un ingrédient que tu as déjà vu si tu suis cette chaîne YouTube, c'est le twang. On va avoir besoin de mettre du twang, ça va nous aider, ça va nous aider à avoir une présence dans notre voix mixte. Ça, Je te laisse travailler le twang à part. Il y a des vidéos là-dessus sur cette chaîne, tu cherches dans les playlists. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire un exercice. On va faire même deux exercices pour t'aider à trouver cette voix mixte. Alors, jusqu'avant qu'on démarre, toi que là, j'ai mon piano, donc on va pouvoir faire les exercices ensemble. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu recevras du coup euh, toutes les nouvelles sorties des prochaines vidéos et exercices que je posterai. Il y en a toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a des nouveautés sur cette chaîne YouTube. Active bien aussi la petite cloche de notification. Parce que comme ça, tu seras notifié euh, lorsque je suis en live. Et quand je suis en live, je coach des personnes en direct. Donc si tu veux être le prochain sur la liste, eh bien, active bien cette petite cloche de notification. Et comme ça, tu seras averti par YouTube des prochains lives. Alors, on y va. On va commencer. On va, on va, on va, commencer, euh, on va faire un AO, d'accord Et un A -O U. Donc on va faire A-O-U Comme ça. En glissade. Ah, oh, oh, oh, oh, ah. D'accord, ici ah, oh, oh, oh, ah. sur mon ou là, on a très clairement entendu que je suis passé en voix de tête, d'accord, donc c'est volontaire. J'utilise cette voyelle parce que là, elle va vraiment me faciliter mon passage en voix de tête. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe avant. Ah, oh, Je sens que mon O, c'est une voyelle qui est un petit peu plus fermée que mon A. J'utilise cette voyelle parce qu'elle va être facilitante. Et Au niveau du son, je voudrais que tu ressentes ce qui se passe quand tu es sur ton A. Ah, moi, je sens un son qui sort voilà, de manière très présente. Ah, je le sens plutôt devant. Sur mon O, c'est un son. Donc moi j'ai l'impression qu'il résonne dans ma tête, mais c'est voilà, simplement une idée, mais c'est une sensation. Ouh, un son qui est très haut, très léger. Ouh. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe au haut avant ah, oh, ah, ce haut, je le sens un peu plus dans la bouche, je le sens un peu plus au fond. C'est un petit peu plus peut-être sombre. C'est moins clair que le ou. On va le refaire. Ah, oh, et c'est peut-être déjà un petit début de voix mixte. On va voir. Ah, Là, j'ai vraiment senti mon passage du O, oh, oh, oh, qui est passé en voix de tête. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie juste avant. Ah, oh, oh, oh, oh, je vais garder que ça so. Et maintenant, je vais faire ça, j'ai enlevé le O, oh, et je vais me plaindre un petit peu quand je fais le O. Oh. Ah, oh. Donc, plutôt que de faire ah, oh. ou là, ce sera un son très devant avec du volume. Et ça, ça va être ma voix de poitrine. Je vais rajouter un peu de, mm, de plainte. Ah, ah, oh. Si je faisais le là, je passerais en voix de tête, mais je m'arrête juste avant de se décrocher. Ah, oh, là. Ok, intéressant, on continue. Ah, oh tu t'entends ce gémissement là. C'est pas AO, mais AO. Ah là, on a bien entendu se décrocher sur le OU, et donc moi, c'est le, le O juste avant. Ah, oh. Ce qui va nous intéresser, c'est les sensations que tu as. Moi, je ressens un son qui est plutôt à l'arrière de la bouche, plutôt euh, plus refermé que mon « ah où là, ça sort vraiment. Tout ce que je te dis là, ce sont des images évidemment. Alors, si j'avais avec un analyseur de spectre, je pourrais te montrer les caractéristiques euh, harmoniques de cette voix mixte parce qu'elle est vraiment bien particulière. Mais nous, on va se fier aux sensations parce que tu n'as pas un appareil de mesure chez toi et il faut vraiment que tu te rapportes à ton corps, ce que tu sens, les vibrations, etc. Là, je me plains, j'ai ce gémissement. Ouh, ouh, ouh, ça c'est ma voix de tête, okay, elle est très légère, elle est haute part. Oh, ah, ah, ouais, ok, ça c'est ma voix mixte, il y a ce petit gémissement. Bon, c'est une première approche. On va passer à un deuxième exercice, mais vraiment que tu sentes, ça se passe juste avant ta voix mixte et si tu rajoutes du, du gémissement et du twang, tu vas, avoir cette, cette, tu vas passer à travers cette voix mixte, avant de passer en voix de tête. Simplement aujourd'hui, tu ne l'as peut-être pas encore repéré dans ta voix. Donc, on va passer à un, à un deuxième exercice pour euh, continuer à nous entraîner. Euh, si tu aimes les exercices d'ailleurs comme on fait là, je t'en ai enregistré, je t'ai fait un petit package euh, débutant. C'est gratuit, je te l'offre pour te remercier de suivre les vidéos de cette chaîne YouTube et tu vas trouver le lien juste dans la description. Alors Ne mets pas ton adresse mail dans les commentaires, ça ne marchera pas. Il faut que tu cliques sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, donc juste en dessous et euh, tu laisses simplement une adresse mail et ton prénom. Va bien vérifier dans tes spams ou dans les indésirables ou dans les promotions, parce qu'il y a des fois, il y a des boîtes mail qui classent mon mail comme ça, un peu n'importe comment. Et euh, quand tu ouvriras ce mail après euh, avoir visionné cette vidéo, tu vas trouver dedans quatre ressources que tu vas pouvoir télécharger pour exercer ta voix. Donc nous, on y va, on va faire ça. Un arpège tout simple et on va le faire en moï. Moi, moi, moi, moi, moi, moi, Et on va laisser faire. moï, moi, moi, moi, moi, moi, moi. moi on continue. et là on va commencer à se plaindre. oh là là. Moi moi ça ça serait ma voix de tête. Moi moi moi moi là on est sur ma voix mixte. Moi moi moi moi là on sera plutôt sur ma voix appelée que t'es pas très belle d'ailleurs. Alors on va redescendre. Moi moi moi moi moi moi moi moi moi moi moi moi moi à toi. J'espère que ces exercices-là vont t'aider à découvrir peut-être déjà que tu, quelque chose que tu fais déjà, mais tu ne le savais pas, tu t'en rendais pas compte. d'accord Et euh, Moi, c'est une anecdote, c'est que j'avais beaucoup de mal à trouver cette voix mixte. Je disais à, à mon coach, j'ai wow, du mal avec la voix mixte, tout ça. Lui, il rigolait, il me dit, mais quand tu chantes la moitié du temps, tu es en voix mixte. Ah bon Il me dit, mais oui, oui. en fait, tu l'utilises déjà naturellement, mais tu ne sais juste pas ce que c'est, tu ne l'as pas identifié. Donc, c'est peut-être ton cas. Maintenant, euh, je suis bien conscient du fait que voilà, là avec deux exercices, tu ne vas peut-être pas le trouver. Comme ça, du jour au lendemain, pour... moi, j'ai consacré une formation complète euh, qui s'appelle « Chanter comme Michael Jackson » parce que Michael Jackson utilisait pas mal cette voix mixte. et C'est une formation complète sur le travail de la voix mixte. Donc, je ne prétends pas là en une vidéo de 10 minutes de pouvoir euh, t tout t expliquer, mais au moins, je te donne déjà des pistes pour t'orienter et commencer à découvrir ce qui se passe dans ta voix et les, sens les sensations que tu peux construire par rapport à cette voix. Et Je pense que tu as bien senti qu'il y a la voix de tête qui est d'un côté, la voix de poitrine d'un autre. Et au milieu, il se passe des choses et euh, on est très certainement sur une voix mixte. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à la partager à des amis s'ils se posent des questions sur la voix mixte. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et surtout là, d'ici là, n'oublie pas, prends bien soin de ta voix. Ciao